Tu souhaites réserver ta place en bibliothèque, alors pour ça, euh, rien de plus simple. Donc tu vas sur le site des bibliothèques, tu vas dans « Services » et puis dans « Réservation d'une place ». Là, tu es redirigé sur une page avec euh, différentes informations, notamment sur les conditions d'accès et les mesures de sécurité que je t'invite à lire pour euh, bah, être tout simplement au courant. Et ensuite, sinon tu descends sur « Réservation » et là tu euh, choisis bah, la bibliothèque de ton choix comme la bibliothèque des sciences et techniques. Là, tu es redirigé sur Affluence qui va euh, bah, te permettre de réserver. Donc, tu choisis euh, la date à laquelle tu souhaites euh, venir en bibliothèque, le lieu et donc l'heure à laquelle tu souhaites arriver et la durée euh, du temps où tu vas réserver ta place. Donc, la durée où tu vas bah, étudier, par exemple, à la bibliothèque. Ensuite, tu réserves et tu suis les différentes informations, enfin, euh, tu remplis les différentes données qu'on te demande. Sinon... Tu peux également donc te rendre sur le site des bibliothèques et aller à nouveau dans « Service mais plutôt dans « horaires et taux d'occupation ». Et là, en fait, sur une seule page, tu as euh, les horaires de toutes les bibliothèques et les taux d'occupation également euh, en fait, disponibles via « Affluence ».« Affluence » d'ailleurs, en fait, est une application que tu peux également télécharger pour à nouveau réserver ta place. » Enfin, il y a une, un moyen encore plus rapide d'accéder à cette page, ben c'est sur le site des bibliothèques, tu descends et là dans horaires et taux d'occupation, ben, tu seras automatiquement redirigé sur cette page et donc tu verras les horaires et les taux d'occupation de toutes les bibliothèques et notamment de la bibliothèque des sciences et techniques. Voici le plan des places réservables dans Influence à la BST. La BST s'étend sur deux niveaux, le rez-de-chaussée, où vous avez le côté rue et le côté jardin, et le premier sous-sol, où pour le moment, seules les places le long du mur, côté périodique et à droite de l'escalier, sont réservables. La salle de travaux de groupe est pour le moment inaccessible pour des raisons sanitaires.